Je me souviens, il y a quelques années d'ici, je recevais pas mal de, de, de, de, de messages venus d'ailleurs et euh, je ne me souviens plus exactement si c'était dans un rêve ou euh, si c'était pendant une période de crise évolutive, j'ai envie de dire, mais euh, je pense que c'était dans un rêve quand j'étais adolescente. Et dans ce rêve-là, euh, j'ai vu mon, mon âme, ou mon esprit, je ne je, je sais, enfin, sais pas encore très bien définir la différence, mais c'était moi, euh, j'étais euh, vraiment... Euh, J'avais une espèce de, de combinaison, euh, une combinaison très dure, comme une carapace, qui prenait vraiment tout mon corps des pieds à la tête. Euh, et cette carapace-là, euh, au-dessus de ma tête, j'avais euh, l'étoile de David. Euh, donc l'étoile de David, c'est ce qu'on retrouve, euh, euh, c'est ce qu'on retrouve sur les écussons des, des juifs. Euh, et, et donc j'avais cette, cette étoile-là au-dessus de ma tête. Et j'ai reçu un message à ce moment-là euh, qui m'a fait comprendre l'importance euh, des personnes qui sont vraiment médiums. Euh, je dis vraiment parce que je sais qu'il y a du charlatanisme là-dedans il y a des gens qui, qui ne sont pas du tout médiums et qui jouent un peu avec d'autres choses euh, et qui se font dire médium. Euh, il y a même eu un reportage qui disait euh, que les numéros, euh, les, les, les, les numéros très chers où on appelait au téléphone, euh, bien souvent, bah, ce n'étaient pas, pas des médiums. Euh, ce ne sont pas des médiums et euh, leur patron euh, leur demande euh, de faire comme si c'était des médiums et d'inventer des choses, etc., pour maintenir la personne au téléphone le plus longtemps possible et lui faire faire des choses qui, en fin de compte, ne ressortent pas de la médiumnité. Euh, je crois que c'est un documentaire que j'avais vu sur Cache Investigation. Donc euh, voilà, je dis vraiment médium parce qu'il y, y a effectivement des déviances euh, dans, dans, dans ce système-là, un peu comme tous les systèmes. Euh, donc à partir du moment où vous êtes sûr de tomber sur une bonne médium euh, ou un bon médium, euh, franchement, si vous êtes dans le besoin de voir des personnes qui sont développées spirituellement et qui ont des connaissances spirituelles, euh, si vous le sentez très bon dès, la première, dès le premier départ, euh, sans, sans forcément rentrer dans la naïveté, je me dis gardez-le, gardez-le au plus près de vous, parce que ce sont des personnes qui sont extrêmement précieuses, euh, je suis un peu émue. Pardon. Euh, ce sont des personnes qui sont extrêmement précieuses aux yeux du divin. Parce que ce sont des personnes qui ont cette tendance à élever les autres plus haut que ce qu'ils ne pensent être en fait. Euh... Excusez-moi. Et ces personnes-là, elles ont vraiment une importance sur Terre. C'est vraiment de venir élever le niveau énergétique de l'humanité pour que l'humanité euh, puisse s'apercevoir qu'au-delà de tout le malheur qui vit, qu'au-delà de toutes les apparences, qu'au-delà de, de, de toutes les souffrances qui puissent exister dans le monde, il y a quelque chose au-dessus. Et quand on découvre ce qu'il y a au-dessus... C'est là que les souffrances s'arrêtent. C'est là que les souffrances s'arrêtent. C'est là qu'on peut se poser, se reposer sur soi, se reposer sur autre chose, quelque chose de plus grand, de plus fort que nous. Et c'est ça qui est libérateur. C'est ça qui... C'est ça qui... qui... C'est <rire> ça qui... qui... qui dégage toute la souffrance qu'on a en nous et qui fait qu'on est de plus en plus fort à chaque jour. Euh, voilà, je vais, je vais m'arrêter là, je pense que sur des titres.